J'ai été formé chez les Compagnons du Devoir, donc le principe c'est de passer un an par ville dans un établissement différent à chaque fois. Euh, suite à ça, j'ai fait quelques grandes maisons parisiennes où j'ai travaillé deux ans avec Pierre Armé, avec Paul Bocuse à Lyon pendant une petite année, et quelques grands hôtels parisiens comme l'hôtel Bristol et des traiteurs. Je suis vegan depuis 3-4 ans maintenant, presque 4 ans. En fait, j'étais végétarien avant et puis il y a 4 ans, je suis passé à un régime complètement végétalien. Alors c'est un, un petit article que j'ai lu euh, une fois, je suis descendu dans ma boulangerie, euh, je lisais le journal euh, comme euh, tous les jours et puis je prenais mon petit café. Et puis j'ai lu euh, un article de Mathieu Ricard sur euh, le végétalisme où il expliquait un petit peu les raisons qui l'avaient amené à devenir vegan. Et il y avait entre autres des reportages et des livres qu'il avait lus et puis je les ai regardés, j'ai lu les livres et, et j'ai très vite basculé vers, euh, vers euh, un régime vegan. beaucoup de choses parce que donc boulanger-pâtissier, euh, qui dit boulanger-pâtissier dit euh, utilisation beaucoup de produits d'origine animale donc euh, une période de transition qui a été un petit peu difficile à gérer puisque pas consommer des produits qu'on utilisait pour la fabrication des produits c'était pas évident, euh, moralement c'était pas évident s'il y avait quelque chose d'un peu antinomique dans cette démarche là donc euh, et puis après ça, après cette petite année de réflexion on s'était dit qu'il euh, y avait peut-être du sens à retravailler les choses et avec le savoir-faire qu'on avait de d'essayer de refaire des produits traditionnels avec des produits euh, donc d'origine végétale. Déjà d'ordre humain avec euh, les collaborateurs, il a fallu euh, faire, euh, faire passer le message, leur expliquer pourquoi ces démarches, comment on en est, pourquoi j'avais décidé d'incrémenter de, de, de, ces, ces, ces produits dans nos boulangeries, etc. Parce qu'il fallait, c'était pas évident de dire on va, on va décider d'utiliser des produits euh, qui sont nouveaux, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et puis forcément euh, comment euh, Comment communiquer autour de ça dans les boulangeries sans trop bouger l'image qu'on avait d'une boulangerie-pâtisserie très traditionnelle et tout ça. Donc beaucoup de questions qui se sont posées, beaucoup de, de choses à craquer et à, et, à, et à répondre et à résoudre.